Une photo pour espérer, une photo pour saisir l'instant d'une beauté, pour cuire le temps d'un regard ou d'un sourire, une photo pour figer dans l'éternité ce qui est éphémère, et laisser une trace d'une histoire, d'un vécu, une photo pour capter des émotions, ou des mots qui disent le silence, des gestes de tendresse, d'humanité, une photo pour remettre l'homme dans sa dignité, une photo pour servir l'homme et non pour la servir, une photo pour interpeller, pour sensibiliser, pour faire réagir et faire agir. Une photo pour montrer une nature dans toute sa diversité, pour montrer des détails d'une nature mystérieuse, secrète. Des couleurs pour une saveur insoupçonnée de nos regards. Ou le noir et blanc pour révéler les contrastes. Se laisser cuire par l'image, et rêver, imaginer, créer. Qu'advient-il de la suite, ce qui est hors cadre La photo est belle quand elle élève l'homme, la femme dans leur dignité, et quand la nature est magnifiée. Une photo pour ouvrir d'autres horizons, une photo pour servir une cause, une photo contre le cancer.